Ah. Pise Goualonne, vraie me gritte. Un peu travaillé, tas. Si je dis que tu es un peu plus de temps, tu dans Timothée. Hum. Hum. A, rue point de monde cuit, eh ben, n'est-ce pas que qui est de me botou. Oh! En tout le stress, Varnon! Un peu de ratas là, ça? Bah, divisé de me déunir. Bah, tu as déjà eu gortos une tame? Avec Gouillot, je m'avais tapé d'herbe à chaud, que Timothée, le sort? Ah de avait aux Voilà. Mais il a Robert Ganton. Cassarbro pique d'Asmand. Kimberly, non. Non, passe d'un mais. Rome a fait le aux Ah, trahou. Nous, quelle heure, plus qu'elle nous ça. Samandine m'a fait le Kimberly, non. C'est une espérance d'arrêt, mais les cheleurs la reine d'une drame nectar. Squazer le reste qui a l'enlevé. Donc, psy. Bon, Manu Bah, hé Hé, ça a déjà de rire un tombillé Bah, y'a, hé Rouillez-vous dans ce gadapère, moi, ce m'en va Ou c'est le tout ce à Skinwell. Ah, mais y'a, mais, n'est-ce que des mosses, les réliques, les mendées Mais nous, je m'attends. Ah, non, non, non, non, tu dois remettre Miché, hein, ces osselets hein. Non je Je de mais il y a le grain de tracé. Il y a le enquête. Il y a le Jensen, Anne-Mar, vos marathons. Il y a le Jensen, un roc en marathon, notre roc en Jensen, Maligan, Pirol. Glace à dur. Tomates, cols, carottes, pinoches. Glace à dur à la rondeur. Il y a et vos orçons, regardez, et puis je sais. Faire, boulgour, fave sir. Quinoa, pis fave. Bouit sir, bouit sir. Et si vous comprenez, regardez à dindon verre et toi aussi à achitreute à l'île Ser. serre pas vite mais être pelle pelle pelle et moi c'est mort monsieur Ah, Robert Petra, ma houtme la boussique bah... Goué Laris. O Moun et avec a Ah, n'osez. Ben, n'osez qu'moi Quantigon, a mat pelzo. en allant keshier A guéré qui mendal Dit dit chomo. au rabet. Guré, oh, guré mais, mais me Garde, Classe 40 payants et gâte! Mais n'allons que guissement! Drainature! Non que de gâte! A nous se mettre à Yaya, bah eh! scarsalisé, A case de gosse qui brève de nit! Et carreau de chemin moyen, travail de Namezek, un noirisseur d'Eno de Zrook. Bah ya ja, mais Renman <descười> Malogim, mais ça m'a aussi grand-chose. Pena Mais tu ne dit No, no, no,